Chaque jour, d'importantes quantités de déchets plastiques finissent dans l'océan, impactant la vie de la faune marine, mais également nos activités humaines. Pour comprendre et réduire les impacts de cette pollution sur l'environnement marin, Oceanopolis s'engage dans un programme européen, Preventing Plastic Pollution. Et pour mener ce programme à bien, nous avons besoin de vous, pour imaginer et inventer ensemble des solutions innovantes pour que l'océan de demain soit sans plastique. Pour permettre l'éclosion de ces idées, nous organisons le 19 et 20 novembre le premier School Plastic Hackathon à Océanopolis. Durant ces deux journées, cet événement aura pour objectif de favoriser le développement de nouvelles idées pour trouver des solutions innovantes qui répondent à la problématique de la pollution plastique. En équipe, vous devrez ainsi réaliser une création concrète et originale. Pour cela, vous serez accompagné par plusieurs experts tels que des scientifiques des artistes ou encore des designers. À l'issue de ce hackathon, chaque équipe présentera son projet à un jury. Le projet qui sera désigné comme le plus innovant aura la chance d'être accompagné et soutenu par Oceanopolis et ses nombreux partenaires. Si vous êtes inventif et que vous aimez le travail d'équipe, le School Plastic Hackathon est fait pour vous. Pour participer, rien de plus facile. Envoyez-nous vos défis grâce au formulaire que vous trouverez ci-dessous. Ces défis peuvent venir d'une simple idée et doivent répondre à la problématique suivante. Imaginons un océan sans plastique. Les classes ayant proposé les défis les plus convaincants seront sélectionnées pour participer au School Plastic Hackathon et vivront ainsi deux journées exceptionnelles à Océanopolis. Nous comptons sur vous et sur vos idées pour imaginer l'océan de demain.